Salut les J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, on va vous montrer un nid de frelons asiatiques euh, placé dans, dans un abri, en fait, dans un abri, en fait, Je vous montrer ça. Euh, assez gros, il commence à être gros, donc c'est bien. Pour un mois d'août, ça fait petit, mais pour la saison, qui commence, ça fait gros. Euh, je vous montre ça. On intéresse une petite échelle Si il va faire trop de vibrations Allez je vous le montre Vous voyez il est juste là Allez je vais m'habiller et je vous montre ça Allez c'est parti pour le combat. Cette fois-ci, bon, je vais mettre le gant après. parce que Je vais poser le téléphone en plus. Donc là, vous avez vu, j'ai mis les lunettes, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, beaucoup d'activité. Donc risque de jet de venin. Donc il faut protéger les yeux. On va poser ce téléphone, aussi de caler le téléphone, en sorte que vous ayez deux prises de vue. Je vous pose la GoPro. Allez, la caméra est posée. Je vais pas faire tomber. Alors, ça va pas être pratique, c'est pas très haut. Mais on va vous montrer quand même le nid. Allez, je vais tourner à GoPro Regardez-moi ça. Est-ce que vous entendez le bruit Comment ça travaille Allez, on va mettre le produit Regardez-moi les attaques. Regardez-moi la courbe. Un petit de voilà le nid quand même, est pas mal assez gros petite attaque voilà un endroit plutôt dangereux si on monte et quand on n'aperçoit pas de fuite même s'il te voit mais il y a du monde il hein. y a du monde hein. je pense que les frelons vont... vont commencer plus tard on va en avoir moins de nids mais les, les gros nids vont être plutôt septembre hein. à partir de septembre on va avoir pas mal des nids assez gros quand même je pense Allez, on va redescendre, on va laisser agir, récupérer <coughs> la boussouille. <coughs> on va récupérer le, le téléphone. Donc là, il faut faire attention. Vous voyez, on est assez haut, hein, de ne pas tomber. Assez haut, de pas tomber. en Train de manger le micro. Si vous regardez bien, mmh. les frelons, ils me suivent. Hein. Allez, C'est parti. Bon, j'espère que cette intervention vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire de famille, un petit pouce. C'est toujours bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais enlever cette combinaison et m'attaquer au nid de frelons suivant. Allez, on pose tout ça. Gros bisous. Quoi T'es pas abonné à des Frelons